La nostalgie de l'ailleurs, c'est le fondement de mon travail. C'est le fondement de la voie de l'amoureux. Traduction, tant qu'on n'a pas guéri de la nostalgie de l'ailleurs, on ne peut pas devenir un vrai amoureux. Nous engrammons dans notre mémoire ce regret d'être né. Parce que naître, c'est être séparé. Et là, il va falloir reconstruire du lien par la relation. Qu'est-ce que veut dire relation Relier. Il faut relier ce qui a été séparé, mais relier ne sera jamais fusionné. Et ça, c'est là que, que s'origine la nostalgie de l'ailleurs. Dans ce, cette difficulté à accepter la solitude ontologique qu'engendre la séparation d'avec la mère.